Même si que promo music Nous dit pays nous pas dans Nous dit pays que la qui Nous dit pays m'ba minoter mais c'est la baie. Nous dit n'fait pays j'avoue ma challenge. Nous dit nous je pas de paix, je Nous disons que pas de Nous disons pas de nous pas de Si Nous ne sais pas pays je de pas si de pas pas de pas de pas de si les tribuns étaient fort profan ta condamné gouvernement ouais si t'es non la t'as après ma vie pas fait compris. Quand un moi, colonnes, le fameux sujet que Tu On fait Dans nous jamais fridom. son femme qui fait mal à fait pas un pays, nous pas métro, nous disons un pays, il y a rien de l'arrivée sur le pouvoir Nous disons un pays, il n'a pas mis nos démons Mais c'est la mer Nous dînons un pays, je veux manger les blés Nous disons un pays, il n'a pas regardé sa pédé nous sommes tous les pays, nous sommes tous des pays, nous sommes des pays, nous sommes des pays, nous sommes pays, nous des pays, nous sommes des pays, nous sommes des pays, nous sommes tous pays, nous des pays, nous sommes pays, nous sommes des pays, nous des pays, nous fait nous pays, nous pays, nous nous sommes nous pour le plus investi à l'étranger mais qui bataille pas mourir sous prétexte pour la vie ne passe mal Quand ces cabinets voient les dossiers, engloutir justice mais d'avale pour leur savoir qu'on a standard standards qui les a payés pour des complice dans la mort jovenelle, des millions dépassés des complices contre le gouvernement, qui ont des plans intérêts Financer gang par l'autre leader qui donc la plus difficile pour elle Ariel, où sont les risques justice jovenelle, démissionner le tout tout traité mon père dit pas pas le monde qui fait, même quand tu les chien ou décès Nous disons dans un pays, nous méthode d'avoir des boulots nous disons que le pays si est un peu Nous disons pays un Nous disons le pays est Nous disons que pays un peu Nous disons le pays est un Nous disons que le un Nous pays est un peu Nous disons que le pays Nous disons que le pays est un peu plus grand. Nous disons que le Nous disons le pays un le pays est quand le Nous pays non, je pas de jeunesse pour le poulet, pas dans la cloche. pas créé la donc je suis ne suis pas quitté, je ne suis si pas je ne Je ne suis pas